Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une vidéo OCS, Ontario Cannabis Store, grâce à l'abonné Jean, qui va toujours se procurer son cannabis en Ontario. Euh, merci à un gros Jean. Aujourd'hui, on fait encore un posé avec euh, CBD. Euh, Jean m'a envoyé plusieurs variétés euh, contenant du CBD. Une compagnie qu'on ne connaît pas, Ace Valley. C'est un joint pré-roulé. On n'a pas cette compagnie-là, elle est SQDC. Euh, voici le joint déjà roulé par la compagnie Ace Valley, c'est considéré 0.5 grammes de cannabis et puis je vous le montre bien pour que vous puissiez voir là, que le joint est aussi long que le cote, ça n'a aucun sens. Donc On va voir sur le site de la compagnie Ace Valley euh, encore encore des, des petits mensonges, des petites menteries. euh quand on regarde la photo des joints préroulés. Une affaire qui est un petit peu banale, euh, sur le cote, euh, ici le cote est tout blanc, mais sur euh, le site internet, il y a le petit signe de Ace Valley, euh, un V, euh, comme ça, là, toutes sortes de couleurs. Donc ici, il n'y a pas le V, donc euh, ce n'est pas vraiment grave, là. le joint va pas être moins bon vu qu'il n'y a pas le petit dessin de la compagnie sur le carton. Mais ça nous disait, il en erreur, le joint est beaucoup plus long. Sur euh, la photo, euh, y a le joint, le cannabis est beaucoup plus long que le cote en carton ici. Là. Euh, sur la photo, on dirait que le joint est long comme ça. Ici, il y a un petit saut de euh, affaire de sécurité pour l'ouvrir. Il faut faire une petite technique. Vous voyez, je plus la technique. Donc, on pousse. En tout cas, peu importe. Quand vous l'achèterez, vous allez bien voir. Et puis, le joint, il sort de là. Ace Valley, c'est pas euh, à la bourse. Vous pouvez pas être propriétaire de cette compagnie-là. C'est une compagnie là, privée. Euh, sauf que Ace Valley, c'est associé avec une autre compagnie de cannabis qui a un petit peu plus d'expérience, qu'on ne connaît pas au Québec, à l'HQDC. C'est la compagnie Flower. Euh, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit que Flower n'irradiait pas leur cannabis. Donc, euh, est-ce que ça va faire une différence sur le goût on en a eu une petite euh, aperçue avec euh, The Green Organic Dutchman, T-God. Le cannabis n'est pas irradié. Est-ce que le cannabis était meilleur au goût? Je pense pas. Donc peut-être que l'irradiation, ça serait peut-être pas ça qui affecterait le cannabis. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est euh, l'étape après le séchage, le curing? Ou quelque chose d'autre par la floraison? Peu importe, un jour, on va le trouver. Encore merci à Jean. Là-dedans, il y a un petit peu de THC. C'est écrit en milligrammes, Je pense qu'il faut tasser la virgule pour avoir le bon pourcentage. Prends ma lunette. Ma petite loupe, c'est 3.3 de THC. Et seulement 6.5 de CBD. Donc vraiment, vraiment, là, un joint qui sert à absolument à rien. Non, c'est une joke, mais 6% de CBD, c'est très faible. 3% de THC, c'est extrêmement faible. Avez-vous vu la photo que j'ai mis sur mon Instagram, dans ma story? Beaucoup d'entre vous sont fâchés après euh, San Rafael, après euh, Med Relief, hein? San Rafael appartient à Med Relief. J'ai posté une photo d'un produit qui vient de l'Alberta, euh, c'est les Edibles, les bonbons comestibles, les jujus qu'on peut manger. Puis dans ces jujubes là c'est infusé de THC. Il y a du THC à l'intérieur. Quand tu manges le bonbon, tu buzzes. Pourquoi les gens sont fâchés? Non, non, non. C'est pas parce que c'est pas au Québec. Non, non, non. C'est parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup de THC dans les bonbons en Alberta. 2 mg! Et puis moi, quand je prends une pelule de 9 mg, c'est tellement léger, c'est un joint là à. À 8%, tu sais, c'est 8-9%, tu euh, Un bonbon à 2 mg, on dirait que c'est un joint à, à 2%. Parce que 9 mg, on dirait que c'est un joint de 9%. Vraiment, là, quand t'es habitué à fumer du pot, là, t'es-tu gelé ou je pas gelé? Ouais, je suis gelé un peu, là. Mais 2 mg, faut pas que t'en manges en maudit des bonbons, là. Ça coûte beaucoup trop cher pour rien, c'est rire des gens. C'est rire des gens, ceux qui connaissent pas le cannabis vont peut-être en acheter. Ceux qui connaissent juste un peu, juste un peu le cannabis, ceux qui écoutent un peu Winman, oui, n'achèteront jamais des bonbons infusés avec 2 mg de THC. Tu bosses pas. Tu bosses pas. Ouais, mais moi, Winman, oui, j'ai jamais fumé. Pas sûr que tu vas buzzer, non. 2 mg. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. On allume ça? Pas du l'Ontario, Ontario, Ontario hein, c'est quand même assez près, Là, vous allez à Ottawa, à 1h30 de Montréal, vous allez avoir des boutiques, et puis vous allez pouvoir acheter ce cannabis-là légalement, euh, vous présenter en personne, et puis c'est régi encore là, par le gouvernement. Euh, en Ontario, c'est euh, euh, privé aussi, hein, je pense, c'est privé, il hein. y a des gens qui peuvent partir leur business, je pense qu'il faut avoir un permis autorisé par le gouvernement, il faut être très chanceux, c'est tiré au hasard, hein. Je pense qu'il y a eu 5000 demandes dans la première année en 2018. Puis je pense que as eu, il y a eu trois chances, trois gars qui ont, ouvert, qui ont ouvert, un magasin sur 5000, quelque chose comme ça. On a lu ça. C'est du Great White Shark parce que tout leur joint CBD, c'est du Great White Shark à la compagnie Ace Valley. Merci Jean. Il n'y a pas le petit goût de de ou de limoniol le, le petit le petit goût great white shark que je connais qu'on a connu dans deux trois great white shark à la SQDC. avec le white shark le great white shark de San Rafael avec le shark shock CBD je pense que le shark shock CBD je pense que c'était du great white shark aussi. Il est bon pareil là, il, il est mieux que le great white shark du Québec. Ça fait quoi le CBD? Ben, ça bosse pas. Hein? Ça fait un peu le ménage dans la tête là, quand on a des d'anxiété. Il y en a qui, qui prennent ça pour la douleur. Ils ont la douleur puis ça enlève le, euh, le mal. Je ne sais pas si c'est un anti-inflammatoire finalement. J'ai l'impression que ça se que ça fume rapidement. C'est tellement rapidement de la façon qu'ils ont roulé ça. Là. Moi, mon 0.5 grammes, le probablement j'en prends 0.4. Puis je le fais beaucoup plus long. Euh, plus étroit, là, moins large. Euh, vous, vous savez comment il était fait? C'est vraiment euh, très court. Je suis vraiment surpris que c'est un great white shark parce qu'habituellement euh, la terpène un peu là qu'on qu'on qu'on a rarement dans les autres produits de la SQDC, ressort beaucoup beaucoup. Puis ici je trouve ça, je trouve ça très bien comme cannabis là y a pas de cariofilène ça c'est euh, peut-être un petit peu terreux je sais pas s'il si donne une description j'ai été voir sur le site de Ace Valley on va essayer de voir ça. Le Ace Valley il y a aussi des euh, vapoteuses ils ont euh, trois sortes de joints pré-roulés, le Indica, le Sativa, le CBD. Et puis dans les 3.5. Dans les 3.5, ils ont seulement. Ils ont aussi des edibles, des, des bonbons comestibles. Mais dans les 3.5 grammes, c'est un peu bizarre. Ils ont le Sativa et le CBD. ils n'ont pas l'Indica. Pourtant, l'Indica, euh, c'est un très bon vendeur. Là, euh, si c'est pas le meilleur vendeur. Avez-vous vu ce que j'ai mis sur mon Instagram, dans ma story? La compagnie Forbes. Hein? Hein, la compagnie Forbes? La compagnie qui met les 50 compagnies, les les 50 hommes les plus riches, et 50 femmes les plus riches sur la Terre. Forbes? Eh. On n'achète pas le cannabis en regardant le THC. C'est pas ça. C'est le terpène. C'est les terpènes. Le THC... It's wrong. Je peux pas croire qu'Exo ont sorti Exo Plus pour nous vendre ça plus cher avec le pourcentage plus haut. C'est ridicule. C'est pas comme ça. Vous le savez. Quand on a tout fumé, tout le monde, le Sensei Star à 27% de Dubon Select au début de la légalisation, tout le monde a dit la même affaire. C'est pas un 27% ça. Tout le monde l'a dit. Tout le monde le dit. Arrêtez d'acheter votre cannabis en regardant le THC. Arrangez-vous pour aimer le goût. Forbes. Leafly. Winman. Euh, sérieusement. Sérieusement. Leafly, ils l'ont dit. C'est vraiment les terpènes qui font buzzer avec les cannabinoïdes. Avec le THC. Faut pas acheter ce cannabis avec. Seulement en regardant le THC. Les fli, je ne sais pas si l'on dit, les ils avaient parlé de en tout Je suis en train de me tromper. Mais Forbes, c'est quand même. Un... C'est quand même un reconnu, ce, ce, ce, ce magazine-là. C'est quand même reconnu. Allez voir ça, là. faites une petite recherche rapidement. Vous allez trouver l'article. Ça se lit très bien, là. Ça se lit très bien. Il disait justement que les compagnies s'en donnaient à cœur joie, puis peut-être mettre les prix plus chers, comme Exo Plus le font, en mettant le taux de THC plus élevé, le... avec le cannabis, avec un taux de THC élevé, il y a des compagnies qui mettaient les prix plus hauts. Mais ils sont crampés, ces compagnies-là, comme Exo est crampé de faire Exo Plus. Pour le même cannabis, si j'ai un 20 que le 23, je vais prendre le 23. Mais en premier lieu, je vais prendre le cannabis que j'aime. Je vais prendre mon pink Kush de Saint-Raphaël à 18, à place de prendre un euh, Sunset de LBS à 25. On n'a pas le choix des terpènes, on va voir le pourcentage. On va voir le pourcentage de terpènes sur nos contenants. Pareil comme on a le pourcentage de THC sur nos contenants. On veut, on va avoir le pourcentage de terpènes sur nos contenants. On va l'avoir les gars. Et les filles, 99.5% des abonnés de Weedman écoutent les vidéos de Weedman. 99.5% c'est des hommes. 99.5% hey, J'en ai-tu des belles stories hein, sur, ma, sur mon Indicoman Oui, Indicoman, allez vous abonner à mon Instagram. En tout cas, euh, j'étais vraiment content qu'un abonné m'envoie cet article-là euh, de Forbes. J'étais vraiment, vraiment content. Là, ça fait deux, trois fois là, que je relis des articles qui répètent que c'est pas le THC qui fait qu'on buzz. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Merci à Jean pour cette 230e vidéo. Un autre produit de l'Ontario. Ace Valley. Très bon goût euh, le Ace Valley CBD. Merci à tous les abonnés qui font des commentaires euh, sur mes vidéos YouTube. Euh, un commentaire là c'est comme un pouce. Hein? Donner un pouce sur un commentaire ça m'aide beaucoup quand vous mettez des pouces. YouTube euh, montre mes vidéos à d'autres personnes. Donc c'est pour ça là, que c'est très bien là, de donner des pouces par en haut. Je te laisse là-dessus, euh, j'espère que tu as passé un bon moment, donne un pouce, abonne-toi YouTube, active la cloche, parce que euh, au mois de juillet, il y a 31 vidéos, je t'en retard un petit peu, mais il va y avoir quand même 31 vidéos. Si tu regardes la vidéo aujourd'hui, euh, le 16 juillet, ce soir, va y avoir un live sur YouTube à 18h, ceux qui sont sur Instagram le savent déjà. Car euh, ils ont sûrement regardé ma story qui l'indique. C'est incroyable Instagram, j'adore ça. Je capote sur Instagram. À cause de la maudite story, man, je t'en mets plein, plein, plein. Pas ouais ça, man, plein, plein, plein d'affaires. C'est super cool. Je laisse là-dessus. Ciao. Hey, la gang, je voulais juste vous dire un petit quelque chose. Euh, J'ai beaucoup aimé le Ace Valley CBD, produit d'Ontario. C'est mon produit préféré venant de gens. Genre gens, ils se procurent pratiquement tous ces produits en Ontario. Euh, le Ace Valley, là, la raison pour que je l'aime beaucoup, j'aimais le goût. Vous vous il c'est vraiment le goût en premier. Mais c est, c est, ça, la tombe, ça tombe bien, parce qu'on n'arrête pas de dire là, que les pourcentages de THC, c'est pas juste ça, il y a les terpènes. A le fameux 3,5% de THC, avec le 6,5% de CBD, c'est des chiffres à peu près, 3,5%, 6,5%. 3,5% de THC Écoute, je ne sais pas si mes yeux sont rouges. Pas beaucoup. Écoute, je suis super bien. Hein, le CBD, on sait que ça l'aide beaucoup. Mais je suis un peu gelé. On dirait là, que c'est un, un genre de 10% Bayou. Je te le dis. Je te le dis. Le Ace Valley CBD, produit de l'Ontario, c'est mon meilleur CBD de l'Ontario. Salut.